Abonnez-vous, merci. Tadjaha, bienvenue sur la chaîne de Queen. Ma papa. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Si tu es nouveau ou nouvelle sur ma chaîne, je m'appelle Marie Fallon. Mm -hmm. Et bienvenue sur la chaîne, hein. mets-toi à l'aise, fais comme tu dois, surtout abonne-toi, active la cloche de notification pour ne rien rater lorsque je pense une nouvelle vidéo. Mm -hmm. J'espère que vous allez bien, moi de mon côté, ça va, je me porte à merveille par la grâce de Dieu. Et si vous n'allez pas bien là, oh, recevez ma joie, oh, recevez mon bonheur. <rire> euh, les je veux faire vite fait parce que je suis attendue. C'est l'une des raisons que vous me voyez avec le masque déjà prête et tout. En fait, je suis attendue par des amis et ils m'ont juste donné une heure <rire> afin que je, je rassemble pas mal de tenues. Car euh, demain, pour ceux qui ne savent pas, je suis au nord-est de la Chine, précisément à Cheong. Et il fait extrêmement froid et aussi il neige beaucoup, il neige vraiment beaucoup dans cette ville. que les, Mes amis ont proposé à ce qu'on puisse mémoriser car demain il va neiger. Je vous vois venir. Mais je peux pas refuser lorsque j'ai des amis euh, qui veulent bien qu'on soit ensemble pour essayer euh, un peu les euh, mémoriser quelques moments avec eux. Et je veux bien y aller car je sais qu'aujourd'hui j'ai une chaîne, j'ai ma chaîne qui est là et tout contenu je prends. <rire> je prends tout ce qui est contenu là. Donc lorsqu'on me demande, tu viens, je regarde, je me regarde, je dis est-ce qu'il y a ma caméra Si, il y a ma caméra je me plonge, je me noie même dedans donc euh, je vais vite faire me dépêcher parce que je dois chercher quelques tenues il faut savoir qu'il va neiger demain et aujourd'hui nous sommes le, le 6, ne... aujourd'hui nous sommes le 7 pardon, il va neiger le, le 8, demain lundi, le vlog commence dès maintenant, mais je sais pas si je vais réussir à les filmer parce que souvent ils sont dans les délires, oh, non ne me filme pas, non je veux pas, je veux pas apparaître dans ta vidéo, j'attends que tu aies des abonnés, j'attends que tu aies des millions de vues, <rire> bref, je vais voir s'ils si, si n'ont pas de problème à ce que je leur montre, je leur montre au cas contraire, bah je, je vais vous reprendre demain, mais ce qui est sûr, je vous montre d'abord un peu, hein, vous connaissez les bails de chercher des vêtements vite fait, donc je cherche mes vêtements, et puis voilà, sortir la fourrure et eh oui il faut sortir la fourrure <rire> voilà c'est le froid qui a chez Yon. voyez comment c'est bien regardez, regardez c'est bien lourd j'ai besoin d'avoir deux choses afin de choisir <rire> je mets pour l'instant ici voilà mettre ça à l'intérieur parce que c'est ça couvre quand même hein. mmh. tellement qu'il fait froid dans notre vie qu'on est obligé d'avoir tout ça là. <rire> Donc je vais prendre ça, mais je dois d'abord essayer parce que ouais c'est bon ça passe ouais hein? carré. le but c'est d'avoir ça et le but c'est de porter comme ça donc je sais pas si ça me plaît bien bon je vais faire un sondage pour voir je vais essayer de mettre ça sur, euh, sur mon Instagram ceux qui me suivent pas sur mon Instagram vous attendez quoi sister brother vous attendez quoi pour me suivre sur mon Insta Parce que c'est là-bas où il y a les ma solo, hein? Vous connaissez. Donc, je vais mettre ça sur mon Insta vite fait pour savoir euh, qu'est-ce que les gens pensent. Ça, c'est mon Instagram, ma page. Ma page Insta. Allez vous abonner, Queen, ma fafa. Pour éviter de salir mon lit, bah, je vais poser ça comme... vous savez déjà et vous allez me donner la réponse c'est là la cuillère enfin tout simplement je vais voir si je peux apporter ce look avec les avec un sac mais je vois pas je vois pas j'ai pas envie de trop me serrer là-bas vous voyez du coup c'est l'une des raisons que je suis partie sur les petit parce que si je mets tout là là là je vais me retrouver dans le monde chez si je savais je me suis dit pourquoi pas seulement mettre ça. et ici on a l'ordinateur avec les chargeurs et tout le reste et là j'ai mon sac de demain au cas où si je pourrais faire euh, des photos et tout au cas contraire bah, je vais peux me passer de ce sac hein. oui. donc euh, là c'est bon je vais mettre mon manteau et puis à tout à l'heure et je croise des doigts qu'ils acceptent que je puisse leur filmer au cas contraire bah, je vais vous retrouver Demain, chez vous, ça va être tout de suite, mais chez moi, ça va être demain. Demain matin, et puis voilà quoi. Regardez, il neige déjà. J'ai du mal à trouver le taxi parce que la neige a déjà commencé. Maman, demain, ça va être chaud. Hein. Demain, c'est chaud. Hum, Regardez-moi ça, c'est beau. Je dois juste me couvrir, mais je dois faire vite parce que regardez comment la neige est en train de tomber sur moi. Hey, c'est trop. Depuis <rire> le match, ça. J'espère que vous allez liker, commenter la vidéo. Parce que regardez comment je suis en train de filmer. Ah, vraie finesse qui est en train de me courir, on a vu. Bref, on se dit à tout à l'heure. Ou du moins à, à demain. Bisous. The next day. Mira, c'est un fanguia. Comme vous pouvez le constater il a neigé, il a neigé et regardez le site, il continue toujours à neiger, donc euh, voilà <rire> le Queen Ma, le c'est encore moi, yeah yeah, votre <rire> go Queen euh, aujourd'hui nous sommes euh, le 8 novembre, comme vous pouvez le constater bah, il neige encore, il neige toujours et Là, euh, je dois aller en banque vite fait. Lorsque je termine en banque, je vais peut-être me poser, manger. Et une fois que je finis, bah, je vais prendre euh, mes gares. Et puis, on va aller on va aller faire des photos sur la neige. Parce que le but, c'est d'avoir les souvenirs, voilà. <rire> le moi, voilà, vraiment, regardez. Je suis en train de filmer son gant et puis il neige. Pour ça, rien que pour ça mettez moi les likes mettez les commentaires partagez la vidéo parce que regardez j'ai un peu froid à cause de youtube <rire> bref comme je disais je veux vite faire partir en banque et on se dit à tout à l'heure je veux voir si je peux filmer là bas et autres au cas où je filme pas bah, je vais juste prendre avec moi lorsque je vais manger vite fait Vous voyez la neige <rire> et les chinois sont trop de je avec la neige avec leurs enfants. C'est trop bien. Non, est bien. Ici, vous avez, vous avez des chimales. Les enfants des, des chimales avec la neige. Parce qu'il c'est tellement beaucoup. Regardez, c'est beaucoup que ça leur euh, donne envie de jouer. Quoi. <rire> Et je dois remettre une tête dans la pause. Bon, Depuis là, j'essaie d'appeler un taxi là, mais j'arrive pas, je galère toujours. Hey, je peux même avoir le normal. J'arrive pas à trouver le taxi, donc ça m'est ah. Elle a été intelligente, elle a mené ses gants. Moi, j'ai pas retrouvé mes gants. Et pourtant, hier je suis sortie avec des gants, mais j'ai pas retrouvé. Donc je sais même pas ce que je vais faire. Est-ce que je vais marcher jusqu'à la banque C'est pas possible. Ça va même me prendre une heure, ok, c'est pas grave, on va essayer de marcher jusqu'à ce qu'on va s'éteindre un taxi. Là, je suis là me trouver le transport, malgré qu'ils sont au nombre de trois, donc on a partagé. Donc je disais, on a partagé le, le transport, parce qu'il n'y avait, avait pas le transport, euh, du coup, je partage le transport avec trois autres chinois et voilà. Ouais c'est beau, on va aimer, on va faire des photos, mais après la neige, il <rire> y, y a un froid de malade, le froid là dépasse le froid de tous les jours, donc la neige là, est là c'est bien beau mais <rire> on pense au froid qu'on va avoir après la neige, et maintenant seulement ça, après ça va être aussi sale et puis ça sera dégueulasse, on, pourra même pas, on aura du mal à marcher ou on aura du mal à se rendre à l'école et tout. C'est beau mais après c'est la saleté. Après... C'est les difficultés de trouver les transports, c'est les difficultés de bien se déplacer et tout. Mais bon, c'est la vie qu'on a choisie. Je disais tout à l'heure, après ça devient sale comme ça la Vous voyez comment c'est beau. Et après, ça devient sale. Voilà sale, voilà la bon. 我想要這個谢谢。你在这吃吗? 对, 29 這個這個對再給我謝謝 qui va vous si vous connaissez, je vais essayer un peu de vous faire euh, la présentation de mon plat vite fait. Et en même temps, euh, j'ai dois faire vite fait, ça attendu. Et c'est vrai qu'ils n'ont pas voulu se montrer hier. Désolée, je parle avec le masque parce que je ne supporte pas l'acné qu'il y a dans mon visage. Donc c'est un peu ça. Vous connaissez votre. Go toujours avec deux pailles, c'est pas du coca, hein? <rire> c'est du sprite. J'aime bien boire le sprite, j'aime pas le coca. Du moins, je bois pas le coca euh, ici, ici. Nous avons la mayonnaise. J'aime quand je viens, j'aime toujours avoir la mayonnaise. J'aime pas le ketchup. J'aime la mayo. Je préfère la mayo que le ketchup. Nous avons nos frites, on a nos poulets ici, et puis on a le burger. Voilà, Vous avez des choses à acheter euh, dans trois jours, deux jours. C'est le 11. Ans. Donc, euh, il faut que déjà que j'achète mes pépites en ligne hein? vous connaissez Désolée si mon, mon nez brille c'est parce que j'ai mis euh, le, le médicament contre l'acné parce que l'acné entre vraiment de, de massacrer le visage c'est l'une des raisons de que je me filme qu'avec le masque parce que c'est pas beau à voir donc c'est un peu ça donc je vous manger vite fait et puis on se dit à tout à l'heure ça y est le ma j'ai fini de manger j'ai même pas j'ai pas fini mon j'ai pas fini le poulet mais j'ai fini le burger et les frites donc euh, je vais me rendre à Holy Land. j'aimerais bien euh, prendre le pain pour les garçons on doit passer à Holy Land, vite fait et puis voilà et puis je rentre la dégaine de chat regardez la dégaine de chat on va rentrer. je sais pas si je viens rentrer mais... J'ai acheté le pain, il Il n'y a pas grand chose. Heureusement que je suis là juste pour le pain. pas besoin d'aide de sortir c'est vrai que j'ai du mal avec le téléphone et leur lumière mais bon on me comme une grande du c'est bon, bon. j'ai fini de prendre, j'ai pris le pain pour les garçons et je me suis fait plaisir avec un petit truc appeler le taxi pour me rendre et puis aller le retrouver il est fait il est pratiquement 11h j'ai galéré alors que je mettais levé tôt donc il est 11h et j'espère arriver là bas au moins au plus tard 12h voilà et je vous fais de gros bisous likez commentez la vidéo partagez comme ça je vous ferai plein plein plein de contenu voilà et on se dit à tout à l'heure bisous les queen -ma carré je reviendrai pour mes photos ici là là là là ouais j'ai froid mais je vais pas mettre mes mains dans ma poche parce que la gauche elle veut filmer elle veut faire les snaps et autres oh, c'est trop beau moi c'est ce que je disais tout à l'heure les chinois s'en servent de ça les tracteurs pour enlever la neige et une fois qu'ils enlèvent vraiment ça devient sale attendez je vais rapprocher un peu vous allez voir Vous voyez ça c'est le tracteurs qui permet d'enlever la neige et quand ils font ça comme ça et après là, ça devient sale et c'est bien il fait ça pour que les gens passent je comprends mais après ça devient n'importe quoi et du coup c'est plus beau la neige après ça devient sale et few moments later Ok, les coulimas, comme vous pouvez le constater, je suis déjà habillée. Et là, on va sortir pour prendre les photos. Ils ne veulent pas que je leur montre. Donc, ce n'est pas grave. Voilà, je vous montre ce que j'avais voulu porter hier. Donc, c'est un peu ça. Et on va sortir pour se prendre en photo vite fait. Voilà. Comme vous voyez nous sommes arrivés à la fin de notre vidéo si vous avez aimé mon mini vlog likez commentez partagez histoire qu'on puisse s'agrandir, donc c'est un peu ça voilà likez commentez partagez et c'est la fin de notre mini vlog on se retrouve à très bientôt allez kissons Mouah.